l'eau on tourne dans cette vidéo je veux répondre à des questions que je reçois les dernières questions là que j'ai reçues par rapport au fly tu m'entends parler du fly régulièrement ces jours euh, cette nouvelle ce que j'appelle une formule qui nous permet d'aller en ligne droite pour pouvoir revenir dans l'instant tu vois le fameux instant présent dont on parle et là c'est vraiment le truc qui va le plus en ligne droite comme tu pourras le voir dans des témoignages que j'ai reçus de la part de personnes qui ont appliqué euh, ce programme, qui viennent de le recevoir puisqu'il a été euh, livré il y a quelques jours, il est encore disponible à, en prélancement au moment où je te parle, encore quelques heures, ça va dépendre de quand tu écoutes la, ou tu regardes la vidéo. Mais maintenant, je voudrais répondre encore à quelques questions que je reçois, parce qu'il euh, qu y a des personnes qui me disent, ouais quasi qui me disent, oui, attends, euh, oui, mais est-ce que ça fait ci, est-ce que ça fait ça, quoi Donc, le mieux, je me suis dit, je prends la vidéo et on y va. Donc, euh, je vais mettre attends, à à l'écran les questions que j'ai reçues. Donc, euh, une personne qui dit, Eric, je voudrais savoir si le fly est efficace contre la déprime avec rumination et insomnie et panique. Euh, » Il me dit, « Après, j'utilise la méthode Tipeee. » Donc, on a affaire quand même souvent à des personnes qui connaissent déjà la, la méthode Tipeee. Hein. Donc, il dit, « J'utilise la méthode Tipeee, mais ça ne marche que pour les sensations corporelles et non pour le mental. Mon souci primaire sont les ruminations qui m'empêchent de dormir et ainsi de suite. J'ai tendance à être euh, trop dans le mental euh, plutôt qu'à vivre le moment présent. » Donc, il me demande, voilà « Est-ce que le fly, ça peut m'aider ?» alors qu'il sait déjà ou qu'il a déjà des, une formation pour utiliser la méthode l'approche Tipeee. Alors, ce que je lui ai répondu, c'est que, justement, le Fly, en fait, comment je l'ai créé, le Fly Comment il est arrivé là Comment il est, il est, il est né Comment euh, ça se fait qu'on parle de ce truc-là, quoi euh, C'est que ça fait des années, plusieurs années, peut-être 8-9 ans, je ne sais pas, que j'enseigne la méthode Tipeee dans tous les sens, en long, en large, en travers, tu le sais si tu me connais. Et je me suis aperçu, et ça, ça fait déjà un petit moment que je bute là-dessus, qu'il y a des personnes qui ne régulent pas, ok, bon, pas une nouveauté, a priori, il y a des personnes qui régulent hein, des difficultés, il y a des personnes qui régulent une difficulté qui n'arrivent pas à réguler une autre, et puis, euh, bah, qu'est-ce qu'ils s'entendent dire régulièrement quand ils vont voir euh, praticiens, souvent, malheureusement quand même, euh, c'est qu'ils bah, ne sont peut-être pas encore prêts, ou ils ne prennent pas de la bonne manière, ou euh, bref, ils font quelque chose de faux. Et ça, c'est vraiment à mon avis, un des pires trucs qu'on puisse dire à une personne qui essaye comme ça cette approche et qui n'y arrive pas, parce que du coup, elle avait déjà une estime d'elle qui était peut-être pas terrible, terrible, mais alors, en plus de ça, euh, ça va encore baisser. Alors, attends, j'ai des messages qui arrivent en même temps que je filme, là. Pourtant, j'avais mis en mode avion, il me semble, Tiens. on doit avoir le wifi qui passe encore. Bref. Et donc, de fil en aiguille, en faisant des tests, euh, bah, euh, je suis fini, je te passe toutes les étapes, mais euh, je suis fini par tomber là-dessus, sur la création de ce fly, pourquoi faire Pourquoi le fly Parce que le fly, bon, le fly, ça veut dire quoi d'ailleurs Ça veut dire ferme les yeux. Le fly, F-L-Y, ferme les yeux. Euh, c'est à la fois simple, mais à la fois tellement simple, que justement, il y a besoin de décortiquer le truc de manière à ce qu'il puisse être utilisé après, simplement. Parce que nous, on est des champions du monde pour compliquer les choses, dans nos cultures du moins. Je ne sais pas si c'est partout comme ça sur la planète, mais alors, dans nos cultures, là, on est des fortiches. Et si tu m'écoutes là, si le sujet t'intéresse, c'est que tu dois savoir de quoi je parle quand je dis ça. Donc pourquoi, pour répondre à cette personne qui posait la question, pourquoi. Euh, enfin, est-ce que le fly peut l'aider Puisque là, la personne, on a affaire à une personne qui, a, qui souffre de rumination, hein, rumination mentale, insomnie évidemment, puisque ça mouline là et euh, panique, hein, déprime, et panique. Ben, il a été justement créé pour ça, ce fly. Pour partir vraiment en ligne droite. Hein, pour arriver à surprendre le mental de manière à ce que l'émotion ne soit pas court-circuitée. Parce que quand on fait une, une, une séance Tipeee, le truc, même si c'est très puissant et que ça marche très bien, il y a quand même pour des personnes le moment où ça ne fonctionne pas parce que justement l'émotion est déjà court-circuitée. En fait, c'est comme si leur guetteur avait déjà mis quelque chose en place et puis euh, qui fait que bah, ça ne régule pas. Donc ça, ça les énerve un peu, mais c'est bien normal. Le fly, dans l'idée, et c'est pour ça que je l'ai décortiqué dans ce programme, je ne vais pas refaire tout l'article maintenant, parce que j'en ai déjà pas mal parlé ces jours, regarde dans les publications euh, qu'il y a eu sur le sujet sur ma chaîne YouTube, ou dans ta boîte email si tu es inscrit à mes, à mes emails. Euh, tu vois, en même temps que je te parle, je continue à recevoir des messages, d'ailleurs, peut-être même d'ailleurs des témoignages d'utilisateurs du fly. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est oui, oui, les amis, ce fly il est exactement vraiment, vraiment indiqué pour des personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui ruminent, qui n'arrivent pas à réguler justement avec la méthode Tipeee. Parce que l'idée derrière ça, c'est d'implémenter un système qui est très facile à utiliser et que tu peux t'approprier et que ça devienne vraiment un réflexe de fonctionnement qui fait que tu vas de plus en plus te retrouver dans l'instant. Comme j'aime à le dire, tu vas te retrouver avec la tête au même endroit que tes pieds. Euh, J'ajouterai après un autre témoignage, je trouve qui est excellent, qui complète vraiment ce que je pouvais expliquer. C'est Véronique, Véronique Favec, qui est aussi praticienne en régulation émotionnelle, qui, elle, enseigne l'approche NERTI, et Tipeee, sauf erreur, puisqu'elle est aussi dans des formations que je fais avec la méthode Tipeee et qui, elle, Véronique, c'est intéressant parce que je lui ai demandé de me dire, tiens, dis-moi avec tes mots à toi, euh, parce que je sais qu'elle est fan de ce Fly, et j'ai dit, dis-moi avec tes mots à toi qu'est-ce que tu dirais qu'il y a comme différence par rapport à ce que tu enseignes avec d'autres méthodes et le fly Et du coup, elle m'a fait un message audio pour m'expliquer ça. Et le message audio, j'ai trouvé qu'il était excellent à partager à d'autres personnes qui se posent des questions. Donc, je l'ajoute... Euh, je vais voir, soit je le mets en montage dans la vidéo, là, soit je l'ajouterai dans un lien en description sous la vidéo, si tu n'as pas pu l'entendre. Tu verras, c'est vraiment intéressant parce qu'elle elle en parle en tant qu'utilisatrice pour elle-même, de ce que ça lui apporte, mais aussi de ce qui se passe avec les gens qu'elle accompagne, qu'elle encadre, en leur euh, expliquant comment utiliser le fly. Hello Eric, pour te répondre à ta question, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un apaisement immédiat.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 C'est peut-être la chose, la première que j'ai envie d'enseigner en, de, et de partager aux autres. Alors moi, je l'ai fait au travers de la formation et d'un programme détaillé. D'ailleurs, d'ailleurs, attends, j'ai retrouvé un mot tout à l'heure de... C'est Chantal, voilà, qui m'a mis ce mot. Alors attends, je vais me l'afficher te lire parce que je trouve intéressant, c'est toujours mieux quand c'est les mots des personnes qui l'utilisent que les miens, finalement, et qui me dit, j'entends, elle me dit, merci, euh, bonjour Eric, merci de cette vidéo sur les infos, ouais, parce que j'avais publié une info sur un autre sujet, quoi, et elle me dit, euh, voilà, je voulais aussi te remercier pour la formation Fly que j'ai faite, même si je le faisais déjà depuis longtemps, notamment quand, et elle me met entre parenthèses, si tu te souviens, ma fille a des blocages scolaires et est sujette aux crises d'épilepsie. Oui, puisque je l'ai aidé avec d'autres programmes de formation. Et elle dit, donc par rapport à ça, je m'arrête en voiture pour faire une séance tous les jours après l'avoir laissé, avoir laissé ma fille au lycée, que ça aille ou pas. Donc pour elle-même. Hein. Elle dit, c'est une habitude que j'ai prise avec ta formation, qui est bien décortiquée. Voilà, ça, ça je trouve intéressant aussi, comme elle le dit, et qui est bien décortiquée. J'ai l'impression de le faire beaucoup mieux, je suis beaucoup plus détendu, et je trouve que ma fille, qui est en plein bac blanc, et qui est stressée, évidemment, n'a pas trop de mal à aller à ces épreuves par rapport à ce que j'aurais imaginé, et elle surtout. De plus, elle n'a pas de signe de crise d'épilepsie, donc merci encore, je suis sûr que le fait de travailler sur moi, ça agit sur moi, évidemment, et ça commence à avoir des effets sur elle. Je te souhaite une très bonne journée, c'est vraiment extra tout ce que tu fais, merci Chantal. Et merci à toi Chantal pour ce mot, si tu t'entends quand j'en parle dans cette vidéo. Donc, pourquoi je partage ça Parce que je sais que, et c'est peut-être ton cas, il y a des personnes qui doutent, quoi qui se disent « Attends, j'ai déjà essayé plein de techniques, j'en ai ras-le-bol, euh, je tourne en rond. » Je ne peux pas te promettre euh, à coup sûr. Ce que je vois, c'est dans les résultats de ce que j'entends, euh, des personnes qui l'utilisent, et là, je t'ai juste cité deux, trois personnes, mais il y en a bien d'autres. Hein. Euh, tout le monde n'en voit pas un mot non plus pour, pour me dire ce qui se passe. D'ailleurs, si c'est le cas, que tu écoutes cette vidéo et que toi, tu as fait des expériences avec ce fly, dis-moi, parce que ça m'intéresse vraiment de le savoir et de pouvoir aussi partager, parce que ça va aider, ton mot va aider d'autres personnes aussi. Hein, c'est quand même différent que quand c'est, entre guillemets, le vendeur d'aspirateur qui en parle, tu vois. C'est moi le vendeur d'aspirateur. Euh, autre chose que je voudrais te lire... Attends, il me semble que j'avais mis autre chose. Ah oui, voilà, ça c'était une question. Alors, c'est une question de Véronique qui me dit... Eric, donc elle a appliqué la formation Fly, il a dit, ouais Eric, attends, moi j'ai un petit truc quand même à rajouter, il a dit, quand tu dis qu'on peut faire le Fly partout, euh, comment fait-on pour faire du Fly si on n'est pas seul En réunion, en salle de réunion par exemple, il a dit, il y a des gens, ils ne vont pas pouvoir faire du Fly en salle de réunion. C'est vrai, complètement d'accord. Donc quand je dis, on peut le faire partout, c'est vrai que euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans une configuration très spécifique, très compliquée. Si ce n'est que, idéalement, surtout au départ, parce que petit à petit, tu verras que si tu utilises le, le Fly, tu vas aussi pouvoir l'utiliser de plus en plus. Et tu vas même arriver un jour à le faire, sans avoir, dans certaines situations du moins, sans avoir besoin de fermer les yeux. Au départ, et si... C'est sûr euh, faut fermer les yeux. Mais tu verras qu'après, tu peux même arriver, et j'en reparlerai, je développerai un module exprès pour ça, pour en parler. Il c'est encore un petit peu tôt, je vais vous laisser pratiquer avec. Euh, mais, donc, effectivement, dans le cas où on est dans une salle de réunion, qu'on est euh, mal, qu'on rumine, que ça ne va pas, il va falloir attendre de pouvoir aller s'isoler pour pouvoir le faire, euh, peut-être au moment de la pause, le moment où on va aller aux toilettes, mais au moins quand tu as les, la formule du Fly, que justement, tu as bien compris, j'ai décortiqué tout le mécanisme dans les deux modules audio que comprend Information, hein, en une heure, tu as tout fait, tout, une heure, une heure et demie, tu as tout fait, tout appliqué, tu sais quoi faire après et commencer à l'implémenter dans ton quotidien. Et donc là, par rapport à La Réunion, tu vas certainement trouver une solution pour pouvoir l'utiliser, d'autant plus que tu verras, et ça, euh, c'est Véronique dans son témoignage audio qui en parle, tu verras qu'elle explique aussi que... Euh, elle est surprise aussi de voir que des fois, en fait, il y a des choses qui se régulent quand elle fait du fly, mais qu'elle se rend compte qu'après coup parce qu'elle n'a pas fait de séance spécifiquement dessus. Et, et c'est précieux pour les praticiens. D'ailleurs, ce fly, petit euh, aparté pour les praticiens, pour les, je veux dire pour les professionnels, les thérapeutes, praticiens, enfin, les gens qui aident les autres. Parce que nous, dans ce rôle-là, et je m'inclus dedans, ce qui est compliqué, c'est qu'on a souvent tendance, quand on veut faire la séance de régulation, à s'auto-analyser. On est en train, en même temps qu'on fait la séance, d'analyser ce qui se passe. Et c'est plus fort que nous, parce qu'on est tellement câblé et habitué à faire ça. Donc c'est un problème, parce que ça veut dire qu'on arrive à aider les autres et on n'arrive plus à s'aider nous-mêmes. Et le fly permet, et je l'ai vu justement, c'est le cas aussi de Véronique qui l'expliquait, j'ai vu, et quelques autres personnes, que... Ça peut nous aider, quand on est nous dans les relations d'accompagnement, à faire des séances qui vont aboutir pour nous parce qu'on n'est plus en train d'analyser et on a plus ce risque de court-circuiter ou de manipuler ou d'agir sur ce qui se passe. Donc si tu es un professionnel, je dirais, donc, qui encadre ou qui aide ou qui enseigne la méthode Tipeee ou d'autres techniques pour aller mieux, ça peut aussi être la sophro, l'hypnose, l'auto-hypnose, enfin, bref, il y en a plein, tu vois, le MDR, le FT, etc., tu verras que le fly, tu vas pouvoir le mettre en amont, et ça, c'est toi qui vas faire ta propre expérience, tu verras, mais tu vas pouvoir le mettre vraiment en amont de ce que toi, tu utilises, toi, plutôt que moi, toi, euh, et que ça va te permettre de mieux utiliser les autres choses et toutes tes autres techniques. Et ça va être exactement la même chose pour tes clients. Euh, Est-ce que j'ai noté autre chose que je voulais te dire euh, Tac, tac, tac. Non, c'est tout. Ça va être tout pour le moment. Donc, suivant le moment où tu écoutes cette vidéo, tu peux cliquer en bas dans la description sous la vidéo, là où tu te trouves, tu vas trouver un lien qui t'amène vers la page où je présente le fly. Et que tu veuilles acheter ce programme ou pas, tu vas de toute façon apprendre des choses ou un, un point de vue qui va t'intéresser dans ce partage, dans ce, ce contenu qui est un contenu audio. Et puis, après... Quand tu si tu décides d'acquérir le fly, profites-en, enfin, regarde, clique sur le lien pour voir les conditions, parce que là, il est en condition de pré-lancement au moment où je suis en train de filmer, encore pendant deux jours. Hein. Donc, euh, tu verras bien les conditions à ce moment-là. Et puis, quand tu t'inscris, comment ça se passe Quand tu fais ton paiement, en Paypal ou en... en carte de crédit, euh, ou même, tu peux me demander, mais ça, il faut que tu me contactes, soit ben, tu passes par la zone de chat du site euh, de vivesampleur.org, euh, tu peux très bien faire ton paiement dans une devise comme la devise en francs suisse j'ai beaucoup de gens qui sont en Suisse aussi, qui suivent ce que je fais, ou en dollars canadiens. Simplement, il faut me demander pour que je t'envoie les informations, si tu les as pas déjà reçues dans un mail d'ailleurs, puisque je les ai inclus dans des emails tout dernièrement. Hein, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent payer dans leur devise locale, c'est possible, il suffit de me le demander. Voilà et donc ce fly, eh ben, il, je dirais, il prend son envol là, ces jours, parce que j'en parlais, mais de manière plus un peu privée pour des gens qui étaient déjà en formation, ou dans mes formations, ou des gens que j'accompagnais, mais là ça y est, avec ce programme, il est au grand jour, et on peut l'utiliser, tu peux l'utiliser, tu vas voir que ça va te surprendre qu'on puisse être passé déjà peut-être à côté de ça. Mais c'est normal, hein. la simplification, c'est ce qu'il y a de plus dur. De mettre des trucs compliqués avec un tas de procédures, ce n'est pas le plus compliqué à faire, justement. Ce qui est compliqué, c'est de faire quelque chose d'épuré de simple. Et là, je ne me la raconte pas, ça s'est fait petit à petit à force d'encadrer, à force d'observer, à force de poser des questions. Et c'est ça qui m'a amené à pouvoir faire ce que j'ai fait là avec Softlight. Voilà, je te souhaite une bonne découverte et je te dis à Bientôt. Ciao.